et de nous faire part, dans, dans quelques moments, de tes impressions sur ces deux modèles. Qu'est-ce que cette Ligier JS2R On connaissait une Ligier JS2, on connaît Ligier bien entendu en Formule 1, avec la fille de Payet, Pironi, Ligier homme d'affaires, Ligier entrepreneur, sportif, champion d'aviron, champion de motocross, champion de rugby, pilote de Formule 1, pilote au mains grand ami de Joe Schlesser qui valent à ses voitures les initiales du pilote disparu JS et Guy Ligier avec Joe Schlesser avait l'intention à la fin des années 60 de construire une berlinette qui aurait été la concurrente de l'Alpine ou de la Porsche 911. Malheureusement, Joe Schlesser disparu, Guy Ligier a dû porter le projet seul et ça a donné naissance en 1971 à la Ligier JS2, une voiture à moteur central. Animé par le 6 cylindres Maserati de la Citroën SM, carrosserie en polyester, châssis conçu par Michel Tétu, une voiture donc très performante, un moteur de 170 chevaux, mais une voiture qui s'est très mal vendue. Donc l'IG a évolué, l'homme a disparu, l'entreprise a continué essentiellement avec des voitures sans permis, et la branche voiture de compétition a été reprise par Jack Nicolet de On Rock Racing qui a donné naissance à plusieurs modèles en LMP2 LMP3 et également à cette formule monotype donc la JS2R qui est homologuée FIA dans la formule silhouette et qui est caractérisée par un châssis euh, en tube d'acier une carrosserie en polyester son moteur est un 6 cylindres Ford de 3.7 litres qui fait 330 chevaux de puissance, la voiture pèse 980 kg, une belle voiture de sport, conçue pour le circuit, non homologuée pour la route, et qui court sur cette épreuve annuellement, en formule monotype, Richard va essayer cette voiture et nous dire ce qu'il en pense sur le circuit du Luc, chez AGS F1. De là, ouais. après dans l'épingle de là-bas, et après je prends le petit circuit avec l'épingle gauche, tu sais, ouais, le coup de ça petit. As gauche, oui, oui pour pas aller vite. Ouais. Bah écoute, moi, moi, personnellement, je trouve ça génial parce que c'est une vraie voiture de course. Je ne veux pas faire de comparaison avec l'Alpine, le dernier essai qu'on avait fait, parce que l'Alpine, c'était une voiture qui était faite pour la route. Elle s'est très, très bien comportée sur le circuit aussi, mais au départ, elle est faite pour la route. Celle-ci, elle a été fabriquée pour aller sur un circuit. Et d'entrée de jeu, dès le premier tour, tu vois bien que c'est une voiture de course. Ça veut dire que tout est pensé pour le circuit. Donc, la voiture n'est pas lourde et elle est, elle est facile à conduire dans la mesure où le travail est très précis. Il euh, n'y a pas grand-chose qui te gêne dans l'apprentissage la, du pilotage de cette voiture. Bon, Moi, personnellement, il y a des, des petits détails, mais qui ne sont rien du tout. Hein. Je veux dire, Le repose-pied qui était un peu trop à gauche, donc j'avais un problème avec euh, le pied pour reposer mon pied, donc ça, c'était un peu gênant. La direction était aussi un peu basse, mais bon, il me mais il m'a dit que c'était faisable de la remonter, donc ça je ne le savais pas, donc ça encore, après, qu'est-ce qu'il y avait Après je manquais d'air, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui et je n'avais pas d'aération dans la voiture, bon ça c'était un petit... Mais ça ce sont des détails de confort. Concernant la voiture, si on parle du moteur, c'est un moteur qui est plein à, à bas régime, qui est souple, qui ensuite est relativement linéaire dans ses tours et, et, et après, en haut dans les tours, il envoie encore de la puissance. Donc c'est sympa, il est très sympa le moteur, les freins il y à RAD, quoi, tout va bien, et la voiture est stable, la motricité, on peut gagner aussi encore en motricité, je préfère, elle motrice bien, mais en changeant un peu les réglages aux hauteur des caisses et tout, on peut gagner encore, la rendre encore plus, encore plus efficace si on veut. Mais il y a le potentiel, le potentiel est là. Franchement, c'est... Mec qui fait une course avec ça, va se régaler.